Je euh, sais que euh, le psychoval de Escal 15 a répondu euh, à la fuite d'eau qui s'est passée dans notre cage d'escalier dont on ne voulait pas trop faire voir. Donc euh, nous remercions euh, l'agent territorial des eaux, des, des, des, de, de, de l'eau qui a euh, opéré l'opération. En même temps euh, on lui avait dit euh, on se à sa, sa santé ce soir avec ta santé vieux on sait nous-mêmes les handicapés que pour les travailleurs c'est pas évident dans nos blagues on en fait un petit peu trop des fois parfois par un moment. mais c'était des blagues du monde noir hein, faut savoir donc, après... et donc euh... à la tienne à la vôtre les travailleurs à ce que vous choisissez pour que l'environnement soit meilleur. Pour nous, ça ne changera pas. Pour vous, on le voudrait bien, parce que vous le méritez. Vous méritez notre sympathie, notre cœur, notre union, et vous méritez qu'on en fasse un peu plus pour tout ce que vous faites pour la France. Donc moi, ce que j'ai à remercier, c'est pas une élection euh, bidon, hein. c'est euh, nos travailleurs, qui tous les jours, quand ils se lèvent le matin, bien entendu, nous paye notre pension, nous paye notre environnement de détente, et à la vôtre, les gars. Parce que c'est vous l'avenir, c'est pas vous. Nous, on fait que profiter de vous, vous. si on veut pas, Je lève mon verre à ce travailleur, ce matin, qui a su me dépanner. Sans se faire d'idée voyez-vous. C'est ça ce qui ronge euh, notre France. Se faire d'idée La vôtre, les travailleurs. Et qu'il en soit ainsi, de votre euh, dévouement et votre présence nous est utile. Merci. Merci à vous. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, les gars, c'est que vous devez avoir beaucoup de courage pour bien avant vous avoir laissé faire.